À mon sens, la plus grande faveur que le ciel nous ait accordée, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences dont chacune tend dans une direction particulière ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix d'un nouvel âge de ténèbres. Subnigurat, la chèvre noire aux mille chevrons. Nyarlathotep. Le chaos rampant, hurleur de la nuit, habitant de l'ombre. Le puissant messager, l'aveugle sans visage, père des millions de favoris. Umrat Tavil, le plus ancien, lui dont la vie a été prolongée, le guide et gardien de la porte. yog Sotot, de l'au-delà, le tout en un et l'un en tout. Tsatogwa, la chose patracienne. Azathoth, Seigneur de toutes choses. Cthulhu, celui qui viendra des abysses d'océan, le Seigneur d'Eurlien. Ne oh, posez pas de questions, monsieur. Vous comprendrez tout ce soir. Mon sœur à l'opéra, j'y serai. C'est très important. Il y va de mon existence.